Chers traders et investisseurs, vendredi 29 novembre, bonjour. Alors en ce lendemain de Thanksgiving et en ce jour de Black Friday, on peut dire qu'il n'y a aucun discount sur les marchés. Les prix ne sont pas barrés. Ils se portent toujours bien, mais nous restons dans le fameux trending range, trading range, dont nous vous avons parlé cette semaine. Et ils ont eu un comportement assez curieux en baissant relativement fortement ce matin puis en se reprenant de manière très forte à l'heure actuelle. Les volumes et mouvements furent anémiques hier, c'est extrêmement rare. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais n'oubliez pas que les marchés américains ne seront ouverts qu'une demi-journée. Donc c'est une fin de semaine pour le moment vraisemblablement relativement calme. Il n'y a rien de changé pour nous en swing trading, pas de nouvelles positions et nous sommes toujours dans l'attente de nouveaux catalyseurs quels qu'ils soient. La matinée fut relativement difficile mais nous avons quand même réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une très belle médaille. Nous espérons un après-midi moins aussi actif nous vous souhaitons à tous d'excellentes raid une très bonne journée un très bon week-end et à lundi